N'oubliez pas vous aider bien quoi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Ravi de vous retrouver les histoires bizarres Ça fait quelques temps que j'avais pas pu en faire Mais aujourd'hui on vous a trouvé de la frappe avec Jarod Des histoires qui vont vous faire serrer le poing Des histoires qui vont vous faire sourire Des histoires qui vont vous énerver Qui vont vous provoquer toutes sortes d'émotions Et qui en plus sont un petit peu creepy Donc c'est un petit peu tout ce qu'on aime dans ce concept C'est l'hiver, il fait froid, il fait nuit Donc mettez-vous sous la couette Je suis pas fait le Mais on va essayer quand même de vous faire kiffer un petit peu En plus ces derniers temps j'avais pas eu trop le temps de m'investir sur Youtube c'est ma priorité là des prochaines semaines, revenir notamment faire revenir aussi les villes de France et d'autres concepts du style, donc très content de vous retrouver avec ce petit classique épisode 11. Et on commence du tonnerre parce que là j'ai décidé d'y aller avec une, une histoire qui va vous énerver, ok Je vais vous parler de Aquala Gamer. Alors Aquala Gamer contrairement au pseudo, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est une femme. Et elle était avec ses amis, notamment une ancienne streameuse du nom de Raji Patel. Raji Patel, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a invité trois streameuses pour se poser chill et répondre aux questions que les viewers posent, d'accord Donc vous connaissez tous en ligne, chacun chez soi, au calme. Et là, arrive une question très touchy. Parce que quand tu es streamer, tu es un personnage un petit peu public, donc c'est très difficile d'avoir une image ultra négative ou de révéler des choses un peu hardcore, d'accord Et arrive la question... What's the worst thing you've ever done to somebody? La question est posée, on pourrait s'attendre à des réponses du style, euh, vas-y, j'ai volé des sous. Allez, vas-y, si on a vraiment envie de, euh, j'ai trompé quelqu'un. Bref, il y a plein de choses possibles, tu vois. Euh, voire même si tu as pas envie de te mettre trop dans la sauce, tu peux faire un peu de langue de bois. Mais là, notre amie la Gamer, euh, allez, on va dire la gameuse va nous sortir une des séquences les plus stupéfiantes de l'histoire de Twitch. Elle dit de manière très sérieuse je travaille en tant qu'assistante technique d'un vétérinaire et j'ai un jour tué le chien d'un patient. Et là, les autres streameuses sont extrêmement mal à l'aise. Ok, euh, oh là, comment ça, t'as tué le chien de quelqu'un on est où Comment ça se passe Et nécessairement, la Raji Patel, celle qui les a invités, elle pose la question, elle dit euh, « euh, Comment ça euh, T'as pas fait exprès, je suppose euh, Par accident ou quoi ?» Et là, quoi là Elle va répondre non non, franchement j'ai fait exprès, mais personne l'a jamais su parce que bah voilà il y a le secret professionnel et tout. Yeah, but no one knew you know, oh my. Professional, but... Et là s'installe la gêne parce que wesh euh, sont là mais elle est sérieuse, elle tue elle tue un chien, elle nous le elle nous le raconte comme ça un peu tout ça tu vois et les deux, deux autres tu sais vraiment elles y reviennent pas, elles en reviennent pas tu vois. Et donc là t'as Raji Patel elle est vraiment dans ce qu'on va appeler le sauvetage tu vois le sauvetage là faut sauver la face c'est la merde allons-y donc elle commence à dire ah oh, non mais vas-y Sûrement un accident involontaire et tout, euh, on peut comprendre. Je crois, je crois on a mal compris ce que tu dis, tu vois. Et là, à quoi la Gamer, à quoi la gameuse, elle remet une couche. Elle dit Non, non, mais vraiment, hein, c'était une mauvaise personne. Oh, et là, vraiment, elle, elle insiste, tu vois. Donc là, on est au fond du trou, d'accord Vraiment, c'est la merde. Et t'as là, et Raji Patel, elle se dit Vas-y, tu sais quoi, foutu pour foutu C'est ma dernière manière de te sauver. Elle lui pose la question, elle lui dit Mais je suppose du coup que tu le regrettes, parce que vu que c'est un truc, un des pires trucs que t'as fait et tout, il y, y a un peu de remords. Et à quoi, la Gamer, quest ce qu'elle répond ⁇ Personne merdique ⁇ Chien merdique I mean, shitty dog, shitty ⁇ Ok, oh voilà, we're moving on we're moving on on après le live, la personne se fera donc bannir de Twitch, vous vous doutez bien, et elle supprimera son compte après avoir subi une énorme vague d'insultes, la traitant de tueuse de chiens, de psychopathes, etc. J'ai tendance à penser que le harcèlement euh, n'est jamais vraiment mérité, mais qu'il y a de temps en temps des actions qui vont euh, provoquer des, des, des, des réactions négatives et faire mal à des animaux, même si euh, imaginons euh, le maître était vraiment une merde. C'est vraiment l'un des trucs qui peut provoquer les réactions les plus et que je vais pas dire que je cautionne mais que je comprends. Je comprends pourquoi plein de personnes sont allées dire mais t'es vraiment une merde là, t'as tué un chien, euh, qu'est-ce que tu fais, c connasse quoi, tu vois. Franchement là, euh, j'ai jamais vu un malaise total. Quand on m'a sorti l'histoire, j'y croyais pas moi-même. Et à quoi la gameuse, euh, bye bye de Twitch, tu nous as pas manqué, on espère que tu ne, rapp que tu ne rappro te rapproches plus jamais euh, d'un seul animal de près ou de loin parce que t'es complètement cinglé. Donc c'est bon, ça vous a mis dans l'ambiance là, vous êtes un peu énervé à ce moment-là de la vidéo, je parie. Hein. Là, voilà, vous dites à quoi la gameuse, si elle était en face de moi, j'aurais vraiment envie de lui dire de trop mots. Et bah restez tranquille, on va aller dans le creepy, dans le chelou. Là maintenant c'est les histoires bizarres, tu connais, bizarre. bah là on est dedans. Et on va parler de TikTok avec monsieur John Pichaya Ferry. C'est un TikToker, c'est un américain, il a 22 ans et il habite à Brooklyn, ok Et il s'est démarqué un peu sur TikTok parce qu'il a une particularité, il a une entreprise. Une entreprise qui s'appelle John Bones. Et dans John Bones il y a Bones. Qu'est-ce que Bones ça veut dire Ça veut dire os. Là, l'idée commence à se développer dans votre tête. Son entreprise consiste littéralement à collectionner, à acheter et à revendre des ossements humains. Et donc du coup, le mec, comme je vous ai dit, achète tout ça, entrepose tout, des fois revend... Et collectionne. Il a reçu Vice chez lui qui allait faire un reportage. Il a littéralement chez lui, par exemple, regardez l'image une collection de colonnes vertébrales. Une collection de bassins, dos de l'avant-bras et tout ça machin. Un ah, taré, le gars a euh, vraiment de, de, de, de la colonne vertébrale accrochée au mur. Mais c est, c est, vraiment, j'ai rarement vu ça. Et donc du coup dans une interview, il explique un peu qu'il a commencé son business avec des ossements d'animaux pour commencer lorsqu'il était au lycée. Et euh, à l'époque, ça s'était beaucoup moqué de lui, tu vois, des critiques de ses camarades. Ouais, t'es fou, qu'est-ce que tu fais T'as des eaux d'animaux et tout, c'est très bizarre. Et en fait, à l'époque, il avait malheureusement pas assez d'argent pour pouvoir faire grossir un peu le truc comme il le voulait. Donc, il a eu un peu d'aide pour investir, il a pu faire de l'achat-revente, faire grossir le truc et passer des animaux aux humains. Dans la même interview, afin un peu de nous rassurer, parce que là, on est un peu inquiet, il explique que son activité n'a rien d'illégal. En fait, lui, il va pas piller des tombes, il va pas chercher des ossements dans des cercueils, il va pas à la morgue, il fait pas de dinguerie, d'accord En fait, il achète littéralement des eaux de personnes qui ont donné leur corps à la science, de proches de personnes qui sont prêtes à le faire, à lâcher les os de certains de leurs proches qui sont morts, des trucs comme ça, voire des fois des ossements obtenus par héritage, des gens qui n'ont pas vraiment envie de les brûler, etc. Enfin, vous connaissez. Ou alors qui n'ont pas envie d'assumer les frais d'obsèques et tout, parce que vous savez, c'est cher. Alors la question se pose, et je me demande si vous avez une idée dans les commentaires YouTube, comment est-ce qu'il fait pour rentrer en contact avec des gens qui, donc, qui viennent de perdre éventuellement un proche et « Coucou, euh, j'ai une entreprise, John Bones, on veut racheter le, les os de, de, de, de, de ton bien-aimé » ou de, de, de la personne qu'on qui était proche et qui est mort. Euh, ça t'évite les frais, notamment pour les enterrer et tout, on récupère juste ses os. Je sais pas trop. Après, euh, je sais qu'il y a, comme on l'a dit, il y, a des, il y a des personnes qui ont donné leur corps à la science, qui ont donné leur corps pour faire des tests, pour faire des greffes, des trucs comme ça. Peut-être qu'il arrive à sneak un petit peu au milieu de tout ça pour réussir à récupérer des choses, mais c'est quand même assez dingue. Donc maintenant que vous savez ça, il vend ses ossements par morceaux ou bien même des squelettes entiers pour plusieurs milliers de dollars. Vous pouvez totalement y aller acheter si vous voulez vous faire un kiff. Noël approche Noël approche, en vrai. Noël approche, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il utilise son entreprise pour vivre un petit peu de sa passion. Il utilise ses réseaux sociaux afin d'éduquer un peu les plus jeunes à la science. Écoutez, why not hein <rire> Est-ce que vous serez capable d'acheter des os humains, vous il y a un côté glauque. Hein. Alors je suis sur le site là, sans faire vraiment de la pub ou quoi, tu peux vraiment acheter un crâne, tu peux acheter de longs os comme ça. Wesh Tu peux acheter un fémur pour 260 dollars, une clavicule pour 70 dollars, le crâne lui out of stock, 1730 dollars, medical skull. Ah, voilà, medical skull, je pense qu'on sait un petit peu. Voilà, tu vois, ça donne par exemple une des origines, c'est peut-être des choses qui récupèrent dans les hôpitaux aussi. Ouais, les hôpitaux, les hôpitaux. Ça doit être ça, en réalité, il doit racheter des restes de... qui sont utilisés dans les hôpitaux, des trucs comme ça en fait, Gore International Démonstratif in Case. Ok, ok, intéressant, intéressant. C'est vrai que ça paraît chelou, mais écoute, au final, si tout le monde est content, why not hein Et on termine avec une troisième histoire, l'histoire de Bob Hickman. Et accrochez-vous, c'est une histoire un peu particulière. Même moi, je sais pas trop quoi en penser, donc... Vas-y, tu sais quoi, vos commentaires me seront d'une bonne aide euh, également là. Alors, avant de vous parler de Bob, je vais vous parler de comment est-ce qu'il s'est fait connaître. En 2016, il y a de nombreux Américains qui ont d'un coup commencé à recevoir de nombreux messages. Ces messages très étranges disaient en substance, et je vais vous lire la phrase en anglais, God entered my body like a body my same size, like me floating in you, or you floating into me. Ce qui veut plus ou moins dire en traduction, Dieu est entré dans mon corps comme un corps de la même taille, comme moi flottant en toi, ou toi flottant en moi. Déjà, le message, il craint un peu. Les gens qui ont commencé à recevoir ce message euh, ont commencé à en parler un petit peu sur les réseaux, des forums, des Reddit, tout le monde y a de sa théorie, des enquêtes se sont lancées. Est-ce que c'est une secte? Est-ce que c'est un serial killer? Est-ce que c'est un canular à grande échelle? Est-ce que c'est des bots? Quelles sont les possibilités? Parce que le message est quand même un petit peu chelou, tu vois. Et c'est alors que dans plusieurs villes des états unis des gens ont pu apercevoir une voiture sur laquelle étaient peintes des phrases qui ressemblaient à celles présentes dans ces mystérieux messages dont je vous ai parlé. Et ça a été la piste de la secte qui a été privilégiée avec un groupuscule potentiel qui louerait du un culte mystérieux et qui essaierait de le propager via internet et via ses voitures comme ça des personnes qui auraient reçu ce message dit ou là chelou et bah à force de recherche internet réussit à mettre un peu la main sur l'auteur de ces phrases et l'auteur c'est bob hickman bob hickman c'est un mec qui possède deux choses de nombreuses chaînes youtube depuis 2008 avec la fameuse phrase dieu est entré dans mon corps god entered my body me into you. You into me? Et aussi une coupe de cheveux douteuse mais bon ça c'est pour essayer d'apporter un peu de, de, de joie dans l'histoire parce qu'elle est bizarre. Donc en fait ce qu'il fait c'est qu'il explique qu'il y a un esprit divin et un peu rentré dans son corps et que c'est en train de le consumer petit à petit, qu'il en perd un petit peu la tête, que ça lui fait mal complet physiquement, mais il parle aussi de sa vie personnelle c'est un employé chez FedEx et c'est un employé chez FedEx dans la vraie vie qui apparemment n'a pas trop de soucis c'est est pas un gourou, c'est pas le mec d'une secte, il essaye même pas de démarrer un culte il a juste partagé un peu son truc parce qu'il a vraiment le sentiment que quelque chose est rentré en lui. Mais pourtant, ça fait des années qu'il est chez FedEx, il garde son travail, il est sur YouTube, ça a, il s'est jamais fait virer, ça a jamais posé de soucis, donc c'est peut-être qu'il finit, c'est pas si bizarre que ça. Bon, malgré tout, il montre et il fait quand même des trucs chelous. Euh, par exemple, il dit que le fait que Jésus soit en lui, ça le fait souffrir au quotidien jusqu'à le blesser physiquement. Il a même montré des images un peu avec des sortes un peu de marque sur son corps et tout ça. C'est un peu effrayant. Il a également publié de nombreux livres traduits dans plusieurs langues pour parler un peu de son expérience de possession. Bob Hickman euh, et avec euh, le nom euh, que vous avez entendu. Donc il faut savoir que notre ami Bob Hickman il publie encore sur YouTube depuis près de 14 ans après ses premières comme une récente vidéo où il a porté son soutien par exemple à Donald Trump, des vidéos où il raconte son histoire, des vidéos où il est de dos constamment en faisant les mêmes gestes et des fois il parle juste de sa vie et il est là comme ça, euh, ouais bah écoutez euh, moi je peux faire jusqu'à 100$ dollars par jour avec mon travail et tout machin. Des fois des trucs très chelous. En fouillant un petit peu plus j'ai même réussi à trouver une sorte de blog qu'il a fait il y a longtemps où on le voit déluder. et tout. Franchement vraiment c'est très bizarre. Et finalement avec tout ce que je viens de vous dire bah on n'a pas plus d'infos que ça. Et c'est là où je me dis que vous devez faire la suite de la théorie. On est face à quelqu'un qui fait des choses très étranges, qui a envoyé des messages bizarres, qui a peint des voitures, qui en a sorti des livres et qui encore aujourd'hui publie des vidéos mais un oh, taf tout à fait normal, ne s'est jamais fait virer de celui-ci, n'a jamais Eu, euh, a priori des problèmes avec la justice ou quoi que ce soit, il y a même pour vous dire des abonnés qui ont envoyé des messages à la police, des choses comme ça à plusieurs reprises de peur qu'ils fassent un truc ou qu'il se passe voir voire qu'il s'automutile ou quoi. La police n'a jamais rien eu à signaler, et donc du coup, j'arrive face à un blocage mental. Quelle est l'histoire de ce monsieur Hickman? Est-ce vraiment une personne qui a peut-être des, sou des soucis dans sa tête? Auquel cas, c'est pas très drôle, tu vois. J'ai pas envie de me moquer d'une personne qui a des problèmes, ou alors est-ce quelqu'un qui se pense vraiment possédé? Est-ce quelqu'un qui voulait faire le buzz? Il y a aussi moyen que ça, enfin en réfléchissant, peut-être qu'il a fait ça pour vendre son livre. Sais, tu sais, c'est possible. Tu veux vendre ton livre, tu sais pas trop comment faire un promo. T'envoies des messages chelous, il y a une voiture qui vient. Les gens se disent, ok, c'est quoi Le livre est du même nom que la phrase. Donc il y a moyen que ce soit au final hein, peut-être un petit génie marketing. Mais je me dis qu'il y a quand même des trucs chelous parce que ce mec en nous fouillant un peu, je l'ai vu à poil. Donc je sais pas trop quoi en penser. Mais Bob Hickman a l'air d'aller quand même relativement bien et de continuer à faire des choses. Vraiment, je vais mettre un petit astérisque. Faites attention avant d'éventuellement aller regarder sa chaîne parce que c'est vraiment troublant. C'est vraiment bizarre et je sais pas trop comment aborder ce truc. mais Monsieur Bob Ickman, je sais pas ni c'est quoi l'idée, ni c'est quoi la finalité. Si c'est juste un mec un peu bizarre, ou si c'est quelqu'un qui a un vrai problème. Si c'est quelqu'un qui voulait faire du buzz, ou si il y a quelque chose derrière. Donc... Voilà pour cette troisième histoire. Ça conclut un petit peu ces trois histoires. J'attends vos théories dans les commentaires et je suis content de vous offrir cette petite série. C'est terminé pour moi, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit like et le petit partage, ça aide à développer le truc. Je continuerai à faire des épisodes si je vois que vous êtes toujours friands de ce genre d'histoire. Donc comme d'hab aussi, les commentaires. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, soirée, selon euh, moment où vous regardez cette vidéo. Ciao, ciao les amis